Ça y est, enfin la mer noël n'est pas là, je suis tranquille, je vais enfin pouvoir avoir mes boosters. <rire> bon bah c'était fermé, et du coup je suis là pour l'ouverture euh, de boosters. Mais pourquoi Mais si on ah, Je le envoyé là, le c'est. Pourquoi t'as pas de et c'est celui-là. comme d'habitude. mais il y en a deux, c'est du Speed Duel et du Etoile Vines. Deux pour le prix d'un. Ah, je pourrais te dire, on l'ouvrait deux, mais <rire> c'est mon ouverture aujourd'hui. Non. Non. Non. Allez, ah, je bouge de gomme. Et dans l'étoile Vines, on a scène de lumière Far star, tu pleuras plus tard lien les sorcières cybers, bon allez vas-y ouvre celui-là et puis voilà, oh putain c'est une qui brille avec des étoiles, ouais mais c'est pas une farbeille, oui, je sais on l'a déjà dit, merci Sam, épée de la noire destruction, puissance de Kaishin. canard supersonique et jo du roi de marée, Il a pas une qui brille, dommage, oh non, non. Bon oh, mais alors comme il y en avait deux, t'en as ouvert un mais moi demain c'est moi qui couvre encore. Ah bah ben, si si si si c'est si, moi Bon je te m'enlève Bon je suis en Bon je te arrête tu vas casser les autres d'or, ce c'est tous les enfants Je m'en fous des enfants